Évitez d'avoir des conflits, de vous chamailler avec des gens qui vous ont soutenu dans la vie. Pas seulement ceux qui sont sorciers, même ceux qui ne le sont pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, d'office dans les spirituels, vous occupez une position inférieure. Frère en Christ, homme de Dieu, bishop, frère, sœur en Christ, tu as l'onction, tu pries trop, tu prophétises, c'est bien. Mais si vous rentrez maintenant en conflit, avec quelqu'un qui vous a soutenu. C'est la Bible qui le dit. Cette personne-là, elle est supérieure. Vous risquerez de voir un fils de Dieu se faire sacrifier par un occultiste. Pourquoi Parce qu'il n'a pas compris ses principes. Quelqu'un me posera la question, papa. Donc l'oncle-là, il est plus puissant que le frère en Christ ou comment Pas nécessairement. Mais le frère n'a pas bien pédalé dans le monde des esprits. Voilà pourquoi je vous ai toujours interdit ici de vous chamailler avec les parents. Quelqu'un qui t'a soutenu neuf mois dans, les seins de, dans son sein Face aux parents, tu le présentes devant le Créateur Tu as un parent comme ça dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie Développe la vie des prières Prie Seigneur, sois juge entre moi et lui Tu n'as pas à les chamailler Donc toi qui vas te battre tes chamailler avec les parents Tu les injures, sorcière, sorcier, occultiste, tout ça Mais tu te mets sous une position dangereuse Parce qu'elle est supérieure tu lui dois tu ne peux pas lui payer ça tu peux tout faire dans la vie tu ne peux pas lui payer les 9 mois qu'il t'a supporté dans les saints donc tu lui es rénevable qu'il pleuve, qu'il neige est-ce que je parle à quelqu'un donc c'est des terrains dangereux si tu as été chez un frère en crise comme ça que c'est soit un improvisé pasteur, prophète, apôtre il t'a prêché ça qui va jamais ton père ou ta mère tu lui dis des choses en face ça veut rien dit, il est la méditation sans cause, il est sans effet il t'a menti parce que tu lui dois. C'est pourquoi, pour éviter ça, évite des conflits, évite de te chamailler, évite des échanges de paroles, évite de te battre avec ce genre de personnes, parce que, spirituellement, devoir Dans la Bible, vous avez vu Laban, fait ça, à Jacob. Il était parent. Mais Jacob ne l'a pas chamaillé. Jacob ne l'a pas combattu physiquement. Jacob a fait recours à son Dieu. Qui a combattu Laban C'était Dieu. C'est Dieu qui résista à Laban. Le jour où Jacob va fouiller, bien aimé, Laban le poursuit. Dieu a dit non, trop, c'est trop quand même. C'est Dieu qui va barrer la route à Laban pour lui dire Attention, les dieux de ses pères que je suis, je viens te tirer les oreilles. N'ose pas. Parlez ni en bien ni en mal à ce jeune homme.